En économie réelle, il est évident que la sphère financière doit s'occuper de fournir les moyens financiers de toute l'économie réelle, c'est-à-dire gérer les dépôts, gérer les recettes, assurer la dépense et donner aux dépôts tant des particuliers que des entreprises une sécurité absolue. D'où mon insistance à revenir à oglas vous connaissez euh, cette loi. Mais on a aussi besoin de financer l'investissement, disons, donc le risque. Et le problème qui s'est posé à la profession bancaire en tant que profession, à la science économique en tant que discipline de l'esprit, c'est la possibilité d'une part, la nécessité ou pas de l'autre, de faire une claire distinction entre l'investissement et la spéculation. Car autant, une économie saine a un besoin impérieux d'entreprises financières qui financent l'investissement et donc le risque. Mais comme nulle part jamais, ça pourrait faire partie de la définition de l'entreprise. Voilà, vous avez définir la spéculation. On sait pas très bien le faire. L'approche la plus connue, c'est le délai de détention des propriétés. Au-delà d'un minimum nécessaire à l'efficacité de la propriété pour produire ses résultats d'investissement, etc. Ou en ça plutôt, l'investissement, enfin la prise de financement risqué pour risquer ça n'est que spéculatif. Si elle n'attend pas. Une petite statistique qui me passe par la tête, c'est la Banque des règlements internationaux, je crois qu'il. Enfin, je ne sais plus la source, vous la trouverez dans un bouquin avec la groupe. Pendant les 30 Glorieuses, où tout ça marchait pas mal, c'est 45-75 euros. La durée de vie, la durée de détention moyenne d'une action par un actionnaire enregistré dans les grandes Bourse, Londres, Paris, New York. C était de de 7 ans. Et dès qu'on a renoncé à Glastigel, c'est-à-dire dans la demi-décennie 95-2000, cette durée est continuellement baissée. Elle est aujourd'hui inférieure à un an. Il n'y a pas de plausibilité que le financement d'un risque pour un an correspondent à la vraie nécessité économique du risque en question. Donc on est entré dans la spéculation, sans pouvoir faire la différence. C'est la raison pour laquelle, moi je me bats pour le retour Blanche-Tigel, en distinguant simplement les opérations financières qui ne doivent pas être soumises au risque, et qui doivent même garantir une stabilité, une absence totale de risque, tous les dépôts, mais par l'investissement. Et l'investissement, sans qu'on sache le distinguer de la spéculation, doit être financé par, des, équipements, par des, euh, des établissements ad hoc, avec des ressources ad hoc, rémunérées en fonction du risque et le sachant. Ce qui d'ailleurs vous pose à vous, dans votre travail, une vraie question, c'est est-ce qu'on peut assujettir les entreprises financières à la même définition de l'entreprise que toutes les entreprises de production de biens et de services hors le finance C'est pas évident.